Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous raconter cette histoire de l'énigme de Pacha Pourquoi Parce que tout simplement ce sont les vacances Alors c'est un peu d'ennui tout de même, on ne fait rien Alors on profite maintenant à la lecture des, des histoires, des contes alors, je choisis pour vous l'énigme de Pacha, d'accord Pour tous les enfants du monde. L'énigme de Pacha est une histoire écrite par Hélène Montard et illustrée par Bérengère Ber, de la Porte. Alors, chapitre 1, même. Alors, aujourd'hui, je vais raconter seulement chapitre 1 et vous lisez après, d'accord alors Lila est ravie, Lila est tout à fait contente car elle vient de recevoir une lettre dans sa boîte, à, dans sa boîte aux lettres. Il y a une lettre pour elle. Son nom est écrit sur l'enveloppe Lila. Alors on continue. Alors maintenant elle est en train de lire une carte. Voici oh, la carte. Il s'interroge qui a bien écrit cette carte. Elle ouvre, en sort une petite carte. Une petite carte. Alors, il lit les mots tracés à l'encre violette. Bonjour, Léa. Sais-tu où se trouve ton chat Pacha Moi, à ta place, je le chercherai car il a un message pour toi. Un message très important. Un message très important. Alors, au début, Lila était ravie, était contente. Maintenant, tout à fait surprise. Alors, elle, elle se demande qui a bien écrit cette carte. Car la carte n'est pas signée. Mais la carte n'est pas signée Comment commence voir alors qu'il a envoyé, Lila relit les premières lignes. Bonjour Lila, sais-tu où se trouve ton chat Pacha Elle regarde autour d'elle, elle regarde autour d'elle. Pacha n'est pas là. Pacha, Pacha appelle Lila. Alors comme un écho, une voix répète. Pacha, Pacha, puis deux autres voix crient à l'heure. Tour. Pacha, Pacha, Hélio, Omar et Marine surgissent devant Lila. Eux aussi ont reçu une carte. Il y est aussi question de Pacha et d'un message très important. C'est quoi ce drôle de mystère Voilà, c'est la fin du premier chapitre. On va voir prochainement le deuxième chapitre et toujours avec l'histoire de Pacha C'est une histoire vraiment amusante de l'île mentale illustrée par Bérangère de la Porte. Pourquoi donc cette histoire Pour euh, tout simplement vous amuser pendant ces vacances d'été. On sait déjà qu'il y a un vide, un ennui Alors pour l'écraser, il vaut mieux de lire des histoires comme exemple l'énigme de Pacha. Voilà. Au revoir.